On s'était rencontrés dans un autocar vide à l'orée de la ville. Tout le monde était parti en vacances. C'était l'ami de Victor, un gars qui traînait dans ma rue. J'allais souvent voir des films avec lui. Jim, le garçon du bus, je ne l'avais jamais vu dans les parages. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était près de la fontaine, au début de l'hiver. On était devenus potes parce qu'il avait commencé à zoner près du skate-park où mes copains passaient la journée à rouler. Moi et les autres de la bande, on fumait, on buvait en les regardant. Au coucher du soleil, on montait en haut du château d'eau, sur la plateforme, pour admirer la vue. Les rues étaient vides, la chaleur écrasante. Hier, je suis repassé devant l'épicerie, celle où l'on volait des oranges. Le marchand nous coursait à chaque fois. Mais la fraîcheur de notre âge avait toujours raison de lui. Tu te souviens le type en bleu de travail qui dormait sur le banc devant l'épicerie? La première fois, on pensait qu'il s'était endormi là, après une beuverie. La deuxième, on avait appris que sa femme l'avait jeté. Cet hiver, il a disparu. À Noël, je l'ai aperçu. Il se battait contre lui-même. Le sentiment de l'été est revenu, le temps a passé, nos grébouillis sur les murs sont restés, la rue respire encore notre ivresse. Et ce qu'il nous reste, ton souvenir, erre dans la torpeur de la ville au souffle chaud.